Alors, on va bientôt débuter le live. Dites-moi juste si tout est bon, si vous m'entendez bien. Alors, par contre, je ne peut-être pas répondre à vos questions pendant que je vous montrerai les choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais surtout, euh, voilà, travailler <rire> et puis euh, vous parler et ensuite, je répondrai à vos questions. Donc, je vous rappelle le live de ce soir, le sujet. Bon, j'en ai pas mal parlé, donc logiquement, <rire> vous devez être au courant, mais c'est la pause rapide. Bien souvent, on a euh, un souci, c'est qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à faire une pause. Et donc, on va essayer aujourd'hui de voir comment simplifier les choses, comment aller euh, beaucoup plus vite. Super, merci les filles. Donc, euh, vous validez bien le son. Euh, maintenant, je vais vous euh, je vais vous demander de partager. J'ai pas pu euh, le faire. Donc, euh, voilà, moi, je vais faire la, le live partagé sur les groupes ongulaires. Donc, euh, voilà, pour que euh, vos amis puissent y assister aussi. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a noté que c'était bien à 20h30. Donc, euh, voilà, si vous pouvez partager sur des groupes euh, ou avec des amis et protégistes ongulaires ou qui aimeraient faire ce métier, voilà, c'est le moment parce qu'on va démarrer, euh, donc... Très, très prochainement, donc très rapidement. Coucou Katia Coucou dit, Bon, c'est pas mal, on est déjà 23 en ligne, donc on va bientôt débuter. Donc, je vais euh, commencer déjà par vous présenter les produits qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, en premier, on va utiliser un gel de base. Alors, moi, je ne travaille jamais, jamais, jamais avec du primer et je ne travaille jamais avec du Nail Prep. Tout simplement parce que, de un, ce n'est pas utile dans la marque que je propose et de deux, euh, voilà, je... Euh, je, je je me dis que ça sert à rien de perdre du temps et je suis totalement contre les acides. Donc euh, pour moi c'est extrêmement important d'avoir les produits le plus naturels possible. Euh, voilà pourquoi j'ai choisi donc euh, de développer une gamme de produits qui va être beaucoup plus sain. Donc hypoallergénique, vegan, sans acide euh, et grande nouveauté, il chauffe. Pratiquement pas du tout, donc ça c'est génial pour les clientes qui sont un petit peu sensibles Donc là ça va être les tout nouveaux produits qui vont sortir Donc là je vous les présente vraiment en avant première Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'avec ces produits là on va gagner du temps Alors déjà première chose, euh, la plupart du temps dans les marques euh, de, ongulaires En fait euh, beaucoup proposent plein plein plein de gammes de produits Attendez je remonte juste un petit peu voilà, plein de gammes de produits différentes. Le problème avec ça, c'est qu'on est vite perdu. Il y a la gamme, on va dire, de base pour les débutantes. On a la gamme semi-professionnelle, la gamme professionnelle. Et puis, dans la gamme, il y a encore 15 produits différents. Et on s'en sort pas. Euh, moi, j'ai décidé d'aller totalement à contre-courant. Pourquoi Parce que j'avais envie de simplifier les choses. Pour moi, c'est pas euh, pertinent d'avoir vraiment euh, 15 produits différents pour chaque gamme, avoir 3 gammes différentes, avoir euh, 50 produits différents. Je pense que si on a des bons produits, on peut en avoir moins, mais avoir vraiment euh, des produits au top donc c'est pour ça que moi j'ai voulu, en fait j'adore aller vers le 3 en 1 donc je ne sais pas si vous connaissez déjà par exemple les vernis euh, les vernis permanents Freedom en fait c'est des vernis euh, qui à la fois vous servent Deux vernis comme, donc comme vous pouvez le voir hein, c'est ultra fin ça sert de vernis, donc ils sont vernis pilof ça sert de vernis semi permanents et ça sert euh, de gel de couleur euh, donc euh, durant une pause, donc vraiment déjà 3 en 1 3 en 1 aussi, pourquoi Parce que ça contient la base, la couleur et la finition en un seul flacon. Donc moi j'adore le 3 en 1 et j'ai voulu faire pareil avec ma gamme. Alors je suis désolée, il y a une petite mouche qui m'embête. Euh, j'ai voulu faire pareil avec ma gamme de gel. Donc en quoi ils seront 3 en 1 En quoi ils vont être? Euh, ils vont vraiment vous permettre de gagner énormément de temps Et ça vous ne pourrez pas forcément le faire avec d'autres produits. C'est qu'en fait vous allez avoir besoin d'un gel de base... Un gel qui va faire à la fois camouflage, rallongement et construction en une étape. Alors, en une seule couche, en une étape. On va pouvoir faire les trois. En plus de ça, c'est génial, ils sont LED et UV. Donc, du coup, on va pouvoir faire euh, ben le séchage en 60 secondes. Normalement, les gels classiques UV, c'est beaucoup plus long. Donc, euh, voilà, là, c'est déjà euh, au top du top. Et en plus de ça, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si ça c'est alors, ça, c'est le transparent. Voilà, ce sera un gel fibre de verre. Et tous les gels que je vais sortir les prochains vont être fibre de verre, à part un seul qui va être spécialement pour les ongles à problème. Donc, euh, un gel ultra flexible qui va permettre en fait de s'adapter à la, la dureté de l'ongle. Donc, ce sera génial pour les personnes par exemple qui ont des ongles rongés extrêmement faibles. Ça va être euh, génial aussi euh, bah, pour, pour ceux qui ont les ongles extrêmement cassés. Donc euh, voilà, pour ça, euh, bon, là, ce sera le dernier, il me semble. Oui, c'est celui-là. Donc c'est un gel qui est légèrement rosé. Donc déjà, ça camoufle légèrement la plaque. Mais en plus de ça, donc ça va permettre vraiment euh, d'avoir un gel ultra flexible pour ces personnes-là. Donc à, à problème. Et ça, je vous, Alors, je vous avouerai que c'est mon petit chouchou. Pourquoi parce que c'est un gel, donc il est à la fois fibre de verre, de euh, bah, toute façon, hein, vegan, hypoallergénique, sans acide, tout ça. Ça, c'est la base pour moi. Et en plus de ça, donc il ne va pas chauffer. Il sèche en 60 secondes et on, vous allez pouvoir faire la construction, le rallongement et... Euh, mmh. Donc, construction, rallongement et camouflage, bien sûr. Voilà. Il est... Et mmh. il a une super couleur. Alors là, en vidéo, vous ne voyez pas trop bien. Il semble assez foncé. Mmh. Mais je peux vous garantir, en vrai... Alors, je vais essayer de changer la luminosité. Mmh, on ne voit pas très bien. Peut-être comme ça. Non. Attendez, je... Voilà, peut-être là. C'est peut-être un peu plus fidèle, quoique... Bon, je remonte quand même la lumière hein, pour que vous voyez bien, pour que ce soit assez clair. Mais en vrai, il est relativement clair. Il est très, très proche de la carnation de l'angle. Donc vraiment, moi, j'adore ce produit. Je l'ai fait tester d'ailleurs à ma maman. Elle adore. Donc, je vais vous montrer avec ce produit-là ce qu'on peut faire. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir gagner du temps Eh bien, c'est simple. On aura besoin plus que de trois étapes. Et c'est tout. Alors, je vous prends celui-là, hein, parce que c'est celui que j'ai sur les ongles. Base, rallongement, camouflage, bombé. Et la couleur, la finition en un seul produit. Donc là, vous avez trois produits. Vous avez absolument tout pour faire une pose. C'est quand même assez fou. Hein. Alors, je vais vous dire, moi, sur ma maman, euh, j'avais euh, bon, testé les produits sur moi aussi avant. Mais là je l'ai fait sur ma mère et j'ai fait une dépose complète, je lui avais fait un gainage sur mon naturel, dépose complète, repose avec gainage. Et euh, donc cette étape là, j'avais mis en plus de ça, j'avais pas utilisé les Freedom, j'avais utilisé un autre, donc j'avais rajouté le Shiny à la fin. Et pour tout ça, donc dépose plus la repose, j'ai mis environ une heure, un petit peu moins d'une heure. Donc là, euh, si vous faites que la pause, bon, bien sûr, je n'ai pas fait de rallongement, mais le rallongement, ça ne prendra pas beaucoup plus de temps. En fait, ça va aller super vite. Donc déjà, on évacue tout, toutes les étapes qu'on n'a pas besoin, en fait. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Donc bien sûr, il y a la préparation des ongles à faire. Euh, donc moi j'ai déjà enlevé donc euh, mon vernis alors c'est des... un vernis peel off hein. c'est à dire que vous pouvez le prendre et puis euh, alors je vous montre bon tant pis je le referai après donc ça marche mieux à l'eau chaude parce que là je ne les ai pas passés à l'eau chaude je vais peut-être en prendre un autre euh... Oups, je vais prendre quoi le pouce ouais je viens de les refaire donc du coup là il me faudra l'eau chaude pour les enlever ils tiennent super bien donc vous pouvez voir quand même hein, qu'ils sont ultra fins Vraiment fin, euh, comme si on n'avait rien dessus. Et ils tiennent quand même super, super bien. Ouais. Il se retire à l'eau chaude. Donc, on trempe les mains dans l'eau chaude pendant deux minutes. Et ensuite, on les enlève en peel-off. Donc, simplement comme ça. C'est ce que j'ai fait avec celui-là euh, juste avant. Je ne l'ai pas trempé dans l'eau. Euh, celui-là, je l'avais fait il y a un peu plus longtemps. Donc, je l'ai simplement retiré comme ça. Donc, on prépare bien sûr la surface de l'ongle. On passe ce cleaner. Je suis désolée, la mise au point se fait pas très bien. Je devrais la refaire plus ou moins... Euh régulièrement j'espère que vous voyez bien alors j'ai l'ongle un tout petit peu jaune en dessous simplement parce que euh, voilà, je cuisine toujours avec des épices <rire> voilà Donc, on passe toujours bien le cleaner. C'est important que l'ongle soit bien matin. Ça, normalement, vous devriez le savoir. C'est la base de la base. Euh, on repousse toujours les cuticules. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit la ponceuse ou alors, euh, moi j'aime bien quand même utiliser euh, mon petit repousse-cuticule en métal. On va repousser. S'il reste une petite peau... Au niveau de la surface de long, on peut la retirer. Ou on prend une lime à grains pas trop épais et on va passer en contour de la cuticule en suivant bien la, la cuticule sans abîmer. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours bien suivre le contour. On va bouger, en fait là je bouge mon doigt mais c'est pour vous montrer, on va bouger la lime d'un côté et de l'autre en suivant bien le contour pour ne pas couper la cuticule et moi j'utilise comme vous pouvez le voir toujours une lime qui est abîmée sur les côtés comment je le fais simplement hop, on va venir casser les coins si c'est une lime neuve ou alors comme moi vous gardez une lime euh, bah, qui est plus ancienne pour pouvoir faire justement cette petite procédure donc ça je l'ai fait bien sûr avant ça c'est ce qu'on appelle la préparation de l'ongle pour celles qui ne savent pas bien sûr hein, euh, pour les débutantes parce que je pense qu'il y a des débutantes parmi nous d'ailleurs dites le moi dans les commentaires si, si vous débutez tout juste voilà ensuite on va prendre le petit pinceau là j'ai pris un pinceau plein hein. celui là je l'ai déjà depuis très longtemps donc euh, il tient relativement bien euh, j'ai ce pinceau sur, euh, sur le site Your Nails, hein, si jamais vous le voulez et là, je viens de me rendre compte <rire> que je n'ai pas branché ma lampe. Je vais prendre ma lampe et je reviens tout de suite. Parce qu'en fait, je travaille sur mon bureau là. Voilà. Ce sera mieux quand même avec une lampe pour faire sécher le gel. Donc, je reprends mon petit gel de base. Alors, le gel de base est extrêmement fluide. Comme... Ah, pardon. Voilà, j'ai ouais. une vidéo qui tournait en même temps. Désolée. Donc, euh... voilà. Là, euh, j'ai donc mon gel de base qui est extrêmement fluide. Comme vous pouvez le voir. Voilà. donc on va en prendre vraiment très très peu on va en prendre juste sur voilà, sur le côté du pinceau Et on va venir l'appliquer sur l'ongle donc en fait on va venir en mettre très très peu je vais agrandir un petit peu je vais faire un petit zoom l'objectif en fait euh... donc déjà quel est l'objectif du gel de base Le gel de base est essentiel parce qu'il va faire comme un effet de scotch double face. C'est-à-dire qu'il va légèrement pénétrer dans la surface de l'ongle et légèrement donc faire adhérer le gel qu'on va mettre par-dessus. Voilà, donc on en met très peu. Hein. Là, j'en ai presque mis un peu trop. Donc si vous en mettez trop, hop, simplement on enlève le surplus sur un carré de cellulose. Et on enlève, on le retire encore un tout petit peu. Surtout, on ne touche pas la cuticule, on ne touche pas les pots de côté. Hein. C'est très important. Donc vraiment, il ne faut pas que ce soit trop brillant. Vous voyez, hein, j'ai vraiment très très peu de matière. On voit même les stries de l'ongle en dessous de, de l'image de, de, que j'ai fait avec donc, mon, mon bloc polissoir et ma petite lime à grains. Pas trop épais, hein, que je vous ai montré avant. Donc, c'est une lime à 180. Donc, je vais venir catalyser maintenant, surtout très important, hein, refermer toujours vos gels avant d'allumer la lampe. Parce que sinon, voilà, vous allez les abîmer. Donc, je mets 60 secondes. Et on est parti, donc, comme ça, pour 60 secondes. Moi, j'ai une lampe hybride, donc... Euh, voilà, qui fait LED et UV. Donc, euh, je vous conseille vraiment ce type de lampe parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique. Voilà, donc, je vais déjà regarder si vous m'avez posé des questions. Ah, super, on a quelqu'un de Tahiti. C'est génial. Voilà, il y a beaucoup de bonsoir, beaucoup de coucou. Voilà, donc, si jamais vous avez des questions... N'hésitez pas, hein, je, je regarderai régulièrement quand je ferai catalyser euh, mes ongles. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon chablon également. <rire> bon, je vais quand même vous faire une, un rallongement sur chablon, je ne vais pas vous le faire euh, que sur ongles naturels. Parce que euh, voilà, je pense que c'est intéressant qu'on voit aussi le, le, rallonge, le rallongement sur chablon. Pardon, je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai décidé d'utiliser un chablon de papier. Alors bien sûr, là, euh, on ne va pas compter le timing dans le sens où je, où je vous explique en même temps. Hein. Bien sûr, quand vous ferez les ongles à, à votre cliente, forcément, bah, vous n'allez pas lui expliquer euh, étape par étape tout ce que vous faites. Donc forcément, ça prendra moins de temps. Hein. Ah là là, il me glisse des mains. Donc là, vous avez au niveau du chablon deux côtés. Donc après, ça va dépendre beaucoup de la forme des ongles naturels de la personne. Si vous voulez tester, en fait, vous pouvez déjà tester un petit peu comme ça. Moi, j'aime bien utiliser ce côté-là, tout simplement parce que euh, par rapport à ma forme d'ongle, c'est bien. Maintenant, sur d'autres formes, par exemple sur des ongles rongés, cette forme-là sera mieux. Vous pouvez également choisir de recouper la forme. Ce côté-là sera bien aussi si vous voulez faire des ongles plutôt carrés et ce côté plutôt euh, en amande. Euh, par rapport à, voilà aux, aux formes qu'il y a déjà. Vous pouvez prendre les repères ou pas, c'est à vous de voir. Par contre, essayez toujours de bien le centrer par rapport à votre ongle, parce que du coup, comme ça, vous pourrez voir le gel que vous avez des deux côtés et vraiment essayer de faire quelque chose de centré pour pas que votre ongle parte d'un côté ou de l'autre, en fait. Donc euh, voilà, une fois que vous avez choisi votre côté par rapport à la forme de l'ongle, euh, c'est très très important donc, de bien choisir. Puisqu'en fait, euh, sinon vous allez avoir un décalage et le gel peut couler entre votre ongle et le chablon. Ensuite, donc moi, je pince sur l'avant. Voilà, tout simplement. Hein. Et là donc, il y a deux possibilités. Soit le chablon, il s'adapte comme ça, parfaitement long. Moi, c'est le cas. Soit ça ne s'adapte pas. Et donc dans ce cas-là, il faudra recouper. Des petites encoches, je vais vous montrer comment. Bon, moi ça s'adapte donc euh, il voilà, n'y a pas besoin. Donc vous repérez la largeur de l'ongle, à peu près. Et donc vous allez reprendre à ce niveau-là et couper comme des petites oreilles de chat. Donc soit vous recoupez entièrement, euh, un petit triangle, soit il faudra carrément couper plus. Ça dépend vraiment. Hein. Là on le fait surtout pour les formes artistiques. Aujourd'hui je ne veux pas faire de formes artistiques. Euh, donc voilà, ce sera vraiment à vous de voir comment le recouper hein. donc ce n'était pas un cours sur le chablon aujourd'hui, pas du tout donc ça va vous permettre en fait d'avoir quelque chose qui va être un peu plus pinché ouais, et puis on fait en sorte donc, que, voilà, que ça se maintienne bien on le place bien droit on vérifie qu'il est bien centré Comme l'objectif. Et voilà. Donc maintenant, on va prendre notre gel. Je vous rappelle, fibre de verre. Euh, donc euh, voilà, il est relativement épais, mais en plus de ça, il s'auto-égalise. Donc top. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que j'aime bien j'espère juste que la mise au point est bien faite. Oui, ça a l'air. Donc, je sais pas comment je vais le faire. Peut-être euh, long jusqu'au 2, à peu près. Oui. Donc, voilà. Moi, j'aime bien faire d'abord l'avant. Mais après, ce sera à vous de voir hein, comment vous préférez travailler. Oui. Et ça dépend aussi de la forme que vous voulez faire. Donc on n'hésite pas quand même à mettre de la matière. Mmh. Par contre, mmh. si vous faites des ongles longs, je vous conseille de toute façon, dans tous les cas, de toujours faire doigt par doigt. Mmh. Alors moi je le fais plutôt pointu, dans le sens où j'aime bien les stilettos. Mais vous pouvez choisir, bien sûr, n'importe quelle forme. Alors bien sûr, plus vous faites les ongles longs, plus ça va prendre du temps. Hein. On est bien d'accord. En bon, sachant qu'une pose de style et tout en général, c'est quand même relativement long. Je vous rappelle aussi pour les débutantes que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un maximum de matière vers le centre. Et vraiment avoir les côtés relativement fins. Mais par contre, il faut quand même qu'il y ait assez de matière pour pouvoir l'imer. Donc là, effectivement, pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Mais bientôt. <rire> Je suis un peu fatiguée, hein? désolée. J'ai bossé toute la journée. <rire> Si vous entendez, j'ai mon chat derrière qui râle. Je pense qu'elle veut des câlins. Ça doit être l'heure des câlins d'après elle. Voilà, donc on va rajouter un petit peu de matière pour le bomber. Alors, en sachant que vous avez deux possibilités. Soit vous le faites en une fois, soit vous le faites en deux fois, suivant comment vous y arrivez le mieux. Voilà, j'ai juste un petit décalage qui ne me plaît pas trop Voilà. De toute façon, on relimera ça après là je travaille déjà trop mon gel normalement il devrait déjà être en train de catalyser bon c'est pas parfait mais on aura le reste au limage c'est parce que je l'ai recoupé de côté en fait J'aurais pas dû le recouper je vous le savais <rire> je voulais quand même vous montrer bon ça c'est pas grave si c'est pas tout lisse ce qu'on va faire maintenant on va déterminer voilà là j'ai trop de matière ici donc moi j'aime bien retourner mon ongle certaines me disaient est-ce qu'on peut demander ça à une cliente oui on peut On peut tout on va donc faire son bombé à peu près comme ça et simplement on va le laisser un petit peu retourner ah, juste le temps que je mette le gel de côté. On le laisse se lisser. On regarde à peu près ce que ça donne. Là, je suis pas centrée. <rire> ouais, en fait, c'est compliqué pour moi de travailler toujours avec le, le pied pour le téléphone. Bon, c'est pas grave, on relimera ça après. Déjà pas trop trop mal bon ben il n'est pas trop mal non plus ok donc on va laisser catalyser 60 secondes et voilà je suis en train de lire hein, c'est pour ça que je ne parle plus Oulala, par contre, il va pas falloir me, me mettre des romans, sinon je vais avoir du mal. Oui, alors Pauline, tu me dis que tu as du mal à faire tes pauses en dessous de deux heures. Alors, qu'est-ce que c'est comme pause Est-ce que c'est vraiment des pauses complexes, des pauses simples Déjà, il faut voir de quoi on parle. Et hey, on est pas mal hein, quand même, 87 c'est cool. Ok, super. Donc voilà, mon ongle a catalysé 60 secondes, je ne sais pas si vous entendez. Alors bien sûr il y a le film de dispersion, le film de dispersion vous voyez c'est ce qui colle à la surface. C'est normal. Pourquoi est-ce qu'il existe ce film de dispersion Tout simplement, euh, si vous voulez maintenant rajouter du gel par-dessus, en fait, ce film-là va faire la jonction. Donc c'est comme un gel de base, si on veut. Il va faire la jonction entre cette couche-là et la couche qu'on va mettre par-dessus après. Donc là, je pourrais choisir de euh, retravailler encore un petit peu mon bombé et tout ça parce que mon ongle est un petit peu plat par rapport à ce que j'ai fait d'ailleurs il remonte un petit peu hein, j'aurais dû le descendre un petit peu mon chablon mais bon on relimage euh, on peut faire ça je pourrais choisir de relimer un peu mais je pense que, que ça va aller quand même malgré tout donc euh, voilà je décide de ne faire qu'une couche Donc ce que je vais faire, je vais juste encore le passer un coup en dessous, parce que j'ai décidé de le faire en une couche. Si on le fait en deux couches, en général, euh, il n'y aura pas forcément besoin de le ressécher en dessous. Alors oui, non, en fait, je ne l'ai pas laissé 60 secondes, je l'ai laissé 30 secondes avant. Donc je vais juste le laisser encore un petit peu. D'accord Pauline, c'est une pause simple que tu fais en deux heures. Donc déjà il faut revoir ton protocole. Qu'est-ce que tu, tu fais Est-ce que tu mets nail prep Est-ce que c'est un remplissage Est-ce que c'est une dépose avec repose Est-ce que c'est une pose sur naturelle naturel Est-ce que c'est avec chablon Est-ce que c'est avec capsule Voilà, il faut vraiment tout, tout, tous les éléments. Oui, c'est vrai que le bombé, il faut, il faut travailler un petit peu pour, pour l'avoir. Mais je vais vous montrer aux au l'image comment le, le récupérer. L'objectif, c'est vraiment que déjà, euh, quand on applique le gel, le bombé soit déjà à peu près présent. Euh, comme ça, on va déjà gagner beaucoup de temps à ce niveau-là. Donc ça, c'est déjà important. Voilà, mon onglet est sec. Pour l'instant, il ne ressemble pas à grand-chose, je vous l'avoue. <rire> normal voilà on enlève toujours le film de dispersion au cleaner encore une fois là euh, c'est des, des choses de base pour les personnes qui sont dans le métier mais pour les gens qui débutent voilà c'est intéressant de savoir ce que je fais aussi donc voilà première étape je vais relimer en fait par en dessous là je l'ai vraiment fait très très long hein. je vais le raccourcir parce que aussi long que ça ça va m'embêter. Donc surtout, autre astuce, n'ayez pas peur d'appuyer sur votre lime. Hein. Elle est là pour ça. Et autre astuce aussi, utilisez une lime à grains épais. Une lime à grains épais, comme vous pouvez le voir, alors je vous montre par rapport à l'autre lime. Voilà, regardez bien la différence de grains. Là, c'est grain tout fin. là c'est grain épais. Et en fait, les grains épais, c'est du grain 80%. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai simplement passé un coup de lime d'un côté. Un coup de lime de l'autre côté. Et déjà, j'ai envie de dire, il n'est pas dégueulasse. quoi, Il n'est pas trop mal. Je suis désolée, hein. je, je parle mal. Il n'y a pas ma fille à côté de moi, donc ça va. <rire> voilà, donc déjà, si vous voulez faire des formes qui sortent un mmh. peu de l'ordinaire, déjà, hop, là, on gagne du temps. Et ensuite, ce que je vais faire, parce que là, au niveau de la surface, ça ne va pas du tout, donc on va faire un limage diamant. L'image diamant, qu'est-ce que c'est C'est simplement un limage qu'on va faire, au lieu de le faire de droite à gauche, on va le faire en part de la pointe, et on va vraiment remonter vers le centre. Et Moi, j'aime bien aussi bien affiner sur les côtés. Alors très souvent, on se dit, oh là là, mes, euh, mes ongles vont être trop fins, ça ne va pas tenir... Euh, et puis voilà on se pose plein plein plein de questions comme ça en général vous faites quand même les ongles trop épais donc euh, voilà on va bien affiner sur les côtés là pour le coup il est peut-être un peu fin j'avoue que j'aurais pu mettre un peu plus de matière et ensuite donc je passe bien au niveau de la cuticule pour affiner le problème que vous faites euh, donc euh, souvent le problème qui se passe c'est que trop souvent vous limez cette partie là en premier pourquoi parce que c'est la partie la plus simple Alimer. Et donc du coup, vous éliminez votre bombé. C'est pas ce qu'on veut. Au contraire, on veut le conserver notre bombé. Donc en fait, au contraire, on va venir faire un limage diamant. Comment est-ce que je vois que mon ongle est bien Simplement, ben voilà, quand tu auras plus la petite, euh, le petit creux au milieu donc l'objectif c'est vraiment que ce soit bien fin sur les côtés donc je continue à limer et souvent quand je parle de limer les parallèles bien sûr c'est sur les côtés hein, mais ça va également être toute la matière qui a en trop à ce niveau là sur les côtés ici Désolée, je suis un peu hors cadre sur les côtés ici, quand je, vous lis de, quand je vous dis, donc là je parle clairement à mes élèves, quand je vous dis de limer les parallèles, c'est bien sûr les parallèles sur le côté, mais c'est aussi la matière. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai fait non <rire> J'ai plus l'habitude, je les ai tout courts en ce moment. J'ai une fois piqué ma fille avec un ongle depuis, je l'ai fait court. C'est hyper pratique parce que je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon ordinateur en ce moment. Donc voilà. Alors, l'objectif ce soir, hein, c'est de vous montrer vraiment comment gagner du temps. Donc, je ne vais pas limer pendant des heures. Voilà, donc le résultat, il manque un peu de matière. J'avoue, euh, vu la longueur, il manque un petit peu. Euh, on va peut-être en rajouter un peu. Là, il est vraiment très très fin sur la pointe. Là, il risquerait de casser. Donc, on va en rajouter un peu. Alors, je repasse le cleaner, hein, donc j'ai ligné. Si maintenant, vous décidez de mettre plusieurs couches de couleurs et une finition, tout ça, ça peut suffire. Moi, je vais que utiliser mon, mon rouge, donc la freedom. Donc, du coup, euh, je vais remettre un tout petit peu de gel. Tiens, je vais peut-être vous montrer le gel, euh, le gel flex, comme ça, vous allez voir comment il se travaille. Je l'aime beaucoup aussi. Donc, ces produits-là sont pas encore disponibles hein, pour l'instant. Je vous le rappelle. Mais ils le seront bientôt. Donc, moi, ce que je fais quand j'applique la matière... Je la mets jamais tout de suite près de la cuticule. Je la travaille toujours en fait en faisant des petits ronds comme ça, et ensuite je tire un peu la matière et je la repousse pour m'approcher de la cuticule sans aller trop près, parce que bien souvent vous me faites des petits euh, des petits bourrelets de gel sur le haut, donc c'est pas ce qu'on veut. Hein. donc je vais tirer sur les côtés et là vous voyez le, le bombé il va se former tout seul hein. Ah apparemment il y a des personnes qui aiment ce gel hein. j'ai vu plein de petits cœurs donc si vous aimez le gel dites le moi, mettez moi des petits cœurs il est génial ce gel, j'adore donc là j'en ai mis pas mal hein. mais euh, il n'y a pas besoin d'en mettre autant en vrai Voilà, on lisse bien jusqu'à la pointe. On pourrait presque le laisser naturel comme ça. Hein? <rire> presque, hein? il serait pas mal. Et... Euh, ah oui, ça, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit encore. <rire> en fait, euh, je vais sortir aussi des gels, attention, fibres de verre et Baby Boomer. Spécial Baby Boomer. Donc, ça va être, mais juste topissime, quoi. Pour celles qui ont du mal à faire le Baby Boomer, on aura un blanc laiteux et on aura un gel... Euh, pink pastel qui vont être juste mais trop trop top pour le, euh, pour le baby boomer. Regardez-moi ça. Vous voyez ça C'est pas magnifique <rire> Donc on va juste le retourner pour encore une fois bien lisser la matière. Donc là je relisse un tout petit peu. Simplement on va le laisser voilà, faire tout seul. Pas trop de matière sur la pointe. Alors, surtout, hein, ne me faites pas des ongles crochus qui partent euh, voilà, vers, euh, vers le bas, c'est pas beau du tout. Bon, au début, c'est normal. Hein. Vous voyez comme il tient bien Il bouge pas. Hein. C'est cool. <rire> Plutôt que les gels qui, qui coulent sur les côtés. Bon, allez. De, de bavardage là je parle beaucoup j'agis pas tellement donc on va simplement le laisser catalyser encore une fois pendant 60 secondes en sachant que voilà on aurait déjà pu laisser la première couche mais c'était un peu fin ça me plaisait pas trop sur, euh, sur des longueurs comme ça euh, je conseille pas mais par contre si vous faites un petit rallongement hein, genre sur un ongle court comme ça vous faites un petit rallongement Honnêtement, avec une seule couche, vous pouvez vraiment faire les trois étapes. Donc rallongement, construction et camouflage avec un gel, une étape. Donc en gros, on reprend, ça fait gel de base, une étape, gel de camouflage, une étape et euh, ben, la couleur qui contient donc euh, la couleur, la base et la finition en un seul produit. Donc simplement deux à trois couches de couleurs. Et c'est fini, voilà, parce que ça reste super brillant. Là j'ai pas de finition, ça fait à peu près deux semaines que je les ai faits bon, j'ai le cleaner hein, qui, qui allait dessus, tout ça, mais on voit quand même qu'il reste très brillant malgré tout, malgré que ça fait deux semaines que je les ai faits en mode vernis. Je reprends mon cleaner. Voilà. Donc celui-là, ce sera le easy flex. Pourquoi easy Parce que c'est un 3 en 1, c'est un monophasé. Et flex parce qu'il sera ultra flexible. Parce qu'il est ultra flexible. Voilà, je reprends juste un petit peu tout ça. Comment on fait pointu pointu. Hein. <rire> je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va aimer ici. Mais c'est pas grave. Voilà, j'avais envie de faire un. Un truc un peu original pour vous montrer qu'on peut faire des formes artistiques et, euh, et malgré tout le faire rapidement. Je pense que ça a plus d'impact que si je vous avais fait un mini, mini rallongement. Voilà, là, l'objectif... Alors, j'ai pris la, la lime qui lime le moins. La fille, elle n'est pas logique. Elle dit qu'on veut gagner du temps et elle prend la petite lime qui lime pas. Changez régulièrement vos limes, les filles. Ne faites pas euh, 20 clientes avec la même lime. Non, effectivement, il y aura des soucis. On passe à nouveau de la même manière. Vous voyez ce que j'ai fait en premier, c'est j'ai limé sur les côtés. Très, très, très important. Ne me laissez pas des pattes de canard qui partent sur les côtés. Ensuite, deuxième étape, je lime sur ces zones. Pardon, encore une fois, je suis hors champ. Sur les zones de côté. Pourquoi, encore une fois, on veut le plus de matière au centre et ensuite, donc je vais l'imer au dessus en limage diamant. On peut limer aussi un tout petit peu par en dessous, si vraiment le long part en bec de perroquet. Bec de perroquet, c'est vraiment vers le bas. Comme dit, il hein, faut pas du tout tenir compte du temps que je mets là. Euh, parce que je vous donne euh, toutes mes explications, hein. sinon j'irai beaucoup plus vite, euh, là euh, à la limite j'aurais déjà euh, fait trois ou quatre doigts. Hein. Voilà, on passe bloc polissoir, le cleaner. Enlevez bien bien bien toute la poussière au cleaner. Hein. J'enlève un petit peu sur les mains aussi. On passe bien au niveau de la cuticule. Ça c'est Priscilla dans la formation, il me semble qu'il m'avait dit ouais mais je ne comprends pas. J'ai tout le temps de la poussière dans ma pose. Donc vraiment passe bien, bien, bien, bien, bien pour, euh, pour enlever toute la poussière. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer comment appliquer la finition. Enfin, pas la finition, la couleur, pardon. Donc la couleur. Voilà, j'en prends quand même suffisamment parce que mon ongle est grand hein, sinon vous en vous en mettez pas autant donc je l'applique déjà sur le bas comme vous pouvez le voir elle est quand même déjà assez pigmentée donc j'aime beaucoup et ensuite donc je vais remonter la matière en poussant la matière donc ne faites jamais ne descendez jamais hein. on pousse la matière vers la cuticule mais là comme vous allez pouvoir le voir je vais rester à un demi millimètre de la cuticule, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement parce que je ne veux pas que ça coule dans la cuticule et parce qu'à la deuxième couche en fait quand je vais passer ma deuxième couche le produit coulera beaucoup moins pourquoi parce qu'il va être retenu par la première couche, je ne sais pas du tout si c'est compréhensible ce que je dis je vais, je vais essayer de, de m'exprimer de manière plus claire quand euh, on n'a que l'ongle comme ça, la matière a tendance à beaucoup glisser. Donc si je mets mon ongle comme ça, ma matière peut glisser dans mes cuticules. Donc si je me rapproche de trop, ça touche. Par contre, si je fais une première couche, donc de couleurs, en fait quand je vais faire la deuxième, la première va agripper, la deuxième va agripper la première et donc du coup je vais pouvoir m'avancer beaucoup plus. Autre possibilité, on peut utiliser un petit pinceau de Nail Art pour se rapprocher au maximum. J'essaye quand même déjà de m'approcher, mais pas trop. Pareil pour les côtés, hein. si c'est pas 100% net, c'est pas grave. On l'aura la deuxième. La netteté. Voilà, bon, c'est pas parfait, il manque un petit peu de matière par là, mais comme dit, à la deuxième, ce sera mieux. Et on va simplement laisser catalyser, encore une fois, 60 secondes, pas besoin de se prendre la tête, ça pourrait être 30 secondes, mais honnêtement, je préfère 60. Au moins, je suis sûre que c'est bien, bien sec. Ne mettez pas trop de matière non plus à la première couche. Alors, Nathalie, tu me dis, euh, j'ai eu une coupure, j'ai pas suivi. Et c'est quoi le flacon Freedom Le flacon Freedom, euh, comme je le disais au départ, c'est en fait un. Il fait à la base euh, ben, vernis. Enfin, vernis, hein, qui sèche, on est bien d'accord, sous les LED. Il ne sèche pas à l'air libre. Il fait vernis, il fait vernis semi-permanent et il fait gel de couleur. Donc, trois en un. Et il contient la base, donc le, le vernis semi-permanent de base, la couleur et la finition en un seul flacon. C'est-à-dire que là, je sors, normalement, il y a un film de dispersion. Bah, là, il n'y a rien. En fait, il est brillant comme ça. C'est un truc de fou, quoi. Il est super, super, super brillant. Et vous voyez, hein, je touche là, hein je plaisante pas, euh, donc voilà je vais appliquer une deuxième couche donc en fait ça c'est génial parce qu'il n'y a plus besoin de finition <rire> quand vous faites des couleurs du moins donc là vous voyez qu'en fait je vais pouvoir m'approcher un petit peu plus et ce sera beaucoup plus net au niveau des contours Aussi, autre erreur qu'on fait souvent, on met trop de matière sur, euh, sur la pointe. Euh, petite astuce, mettez l'ongle vers le bas plutôt que de le mettre dans l'autre sens. Hein. Toujours vers le bas. Mmh. Ça permet de ne pas avoir la couleur qui va dans la cuticule. Tout simplement. Voilà, on va lisser la matière. sur un ongle long comme ça. C'est parfois un peu plus compliqué. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de poussière dans l'air. On va le laisser aussi se lisser, parce qu'en fait, c'est génial, mais il se lisse aussi tout seul. <rire> Alors, on va voir s'il s'auto-lisse. Des, des fois, il y a trop de poussière, donc euh, il faut repasser un petit peu. Là, il y a, euh, je ne sais pas si vous voyez, il y a encore des petites poussières. Alors, à chaque fois, là, on le voit bien, là, vous voyez a chaque fois qu'on fait une pause, il faut toujours regarder si euh, donc utiliser bien la lumière pour déterminer en fait si euh, voilà si le, si le vernis est bien appliqué, si votre gel est bien appliqué, tout ça. On va toujours utiliser la lumière pour, euh, comme référentiel en fait pour voir si, euh, si c'est bien mis ou pas. Donc ayez toujours une lumière au top. Si vous ne voyez pas ce que vous faites, vous ferez forcément du mauvais travail. Voilà, on va le laisser se lisser et je pense que là, ça va être bon. Un tout petit peu encore là. Du coup, c'était mieux avant. Je ne veux pas du retoucher, toujours pareil, dès qu'on retouche. On va laisser se lisser et on va pouvoir le catalyser. Je, je regarde juste de près hein, ce que ça donne, parce que du coup, euh, j'ai la lumière dans les yeux, donc je vois pas trop bien. Ça m'a l'air d'être bon. On ouais, va le faire catalyser. Toujours 60 secondes. Donc voilà, bon, pour celles qui ne me connaissent pas, hein, je suis désolée, c'est à la fin du, du direct que je me présente, donc euh, moi c'est Nathalie Kreb, je suis formatrice, donc euh, à distance, je fais que des formations à distance, je vais vous expliquer pourquoi, euh, c'est simplement parce que je me suis rendu compte que quand je faisais des formations au centre, je ne pouvais pas accompagner longtemps mes élèves. Et en fait, euh, souvent, ce qui se passait, c'est que euh, bah, quand, on, quand on est seul, perdu dans la nature, bah, la plupart, euh, finalement, n'en faisaient pas leur métier. Et moi, j'étais hyper frustrée par rapport à ça. Mais c'est comme ça pour tous les centres. Hein. Et, euh, et c'est vrai qu'on a trop en tête le fait que les formations à distance, euh, ça ne marche pas, qu'on ne peut pas apprendre ce, ce métier à distance parce qu'il existe beaucoup de formations finalement qui, euh, qui ne sont pas au niveau suivi vraiment optimal. J'ai une, une mouche qui a décidé de mourir ici, <rire> désolée et donc du coup moi c'est vraiment quelque chose que je voulais euh, différent, je voulais vraiment pouvoir euh, proposer à mes élèves une formation vraiment 100% liberté, ça j'arrête pas de le répéter parce que pour moi c'est important la liberté c'est pouvoir la suivre quand on veut mais par contre moi je suis tout le temps là pour vous c'est à dire que 7 jours sur 7 je suis là pour vous corriger et je pense qu'actuellement sur le marché il n'y a personne qui propose euh, une formation qui, euh, qui va vous proposer de vous corriger aussi longtemps et voilà tous les jours donc voilà là euh, on a notre Bombay euh, c'est bien lisse et surtout c'est sec voilà c'est génial donc euh, je vous rappelle gel de base, un gel et ensuite on a la finition enfin la, la couleur qui fait finition en même temps on peut même relimer une, une toute dernière fois si on veut pour que ce soit vraiment lisse lisse lisse moi j'aime bien repasser encore une dernière fois et voilà le résultat bon bien sûr après on pourra mettre un petit peu d'huile autour euh, ou quoi mais voilà c'est déjà euh, pas mal donc vous voyez quand même que l'ongle est très long il est très fin euh, moi je n'aime pas les tout tout gros bombés parce que pour moi je sais que chez moi ça tient donc euh, voilà il n'y a pas de souci. Euh, si vous n'aimez pas ça ben simplement hein, on va pouvoir euh, bon, Moi, je, vais, je vous garantis je ne le laisserai pas à cette longueur là surtout avec les autres comme ça donc ce qu'on peut faire à ce niveau là euh, c'est qu'on peut le transformer par exemple en amande. Pour ça, alors, on va d'abord le transformer. Là, je vous montre une petite astuce. Si vous ne savez pas, par exemple, faire des, euh, des ballerines, ou des, plutôt coffines dans ce cas-là. Est-ce que vous savez la différence entre ballerines et coffines Souvent, on ne sait pas la différence. Donc, ballerine, ça va être plus arrondi sur les côtés, légèrement arrondi, et coffines, c'est bien droit, comme ce que j'ai fait là. Donc, en fait, vous pouvez carrément faire. Bon il faudra vraiment pas avoir trop d'épaisseur hein. ou alors repasser un petit coup avec la ponceuse en dessous là il n'y a pas encore trop trop d'épaisseur mais à la limite on peut repasser un petit coup de ponceuse si on a du mal à faire un ballerine ou un coffin, et eh bien simplement on peut procéder comme ça on peut faire plus long et puis reliner après, bon c'est pas l'idéal hein. l'idéal c'est quand même de le faire tout de suite moi j'aime bien partir, alors si vous savez pas faire une, une amande, on part sur une forme coffine et ensuite on va l'arrondir un petit peu Bon, comme dit, hein, c'est pas conseillé de euh, quand même le refaire à la fin, mais ça peut être une solution si vous ne savez pas faire. Pas évident quand même les les amandes. Hein. Voilà, c'est déjà plus, euh, plus une forme en amande, un peu plus, euh, enfin moins, euh, voilà, moins extrême, un, peu, un tout petit peu plus naturel. Euh, prenez toujours bien un référentiel aussi pour voir si votre ongle est bien, est bien au centre. Hein. Parce que souvent, il part soit d'un côté, soit de l'autre. Il faut bien, bien faire attention à ça. Donc voilà, voilà, tout ça. Donc là, je vais répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez me poser des questions sur la formation, en fait, j'ai fait une conférence. D'ailleurs, euh, je me suis entraînée avant, bah, je me suis euh, enregistrée, tout ça, vous avez pu entendre euh, le début de la conférence. Donc en fait, euh, vous pouvez suivre cette conférence, en fait, j'y ai, ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de choses. En fait, euh, tout ce qu'il faut savoir si vous débutez dans le métier et même si vous êtes déjà dans le métier, en fait... Euh, donc, euh, vous pourrez euh, savoir donc euh, qu'est-ce qui est nécessaire de savoir dans le métier, euh, quelles sont euh, voilà, les, les différentes choses à savoir quand on veut ouvrir son entreprise. Euh, qu'est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce que ça contient encore au niveau de la... voilà tout ce qui est concurrence. Donc, comment se différencier de la concurrence. Euh... Donc vous allez voir aussi des avant-après formation donc ça ça peut être intéressant quelques témoignages aussi euh, on va voir euh, donc comment avoir confiance en soi voilà elle est vraiment mais super complète comment vous allez pouvoir réduire vos charges aussi au niveau de l'entreprise vous allez pouvoir euh, voir énormément de choses et puis en plus je vous fais une super super offre à la fin donc euh, vraiment voilà ça c'était euh, déjà mon, mon premier petit cadeau parce que je vous ai promis des cadeaux donc euh, mon premier petit cadeau déjà c'est la conférence où vous allez vraiment pouvoir euh, voilà, tout savoir sur le métier et en plus de ça ben, à la fin je vous fais une super super offre au niveau du prix et un autre cadeau ça va être ben, pour, euh, vu que je vais sortir bientôt ces nouveaux produits ceux-là sont déjà disponibles hein. J'ai euh, alors je, je vais vous tourner un petit peu la caméra voilà voilà voilà <rire> là j'ai déjà... Euh... Tous les vernis, alors je suis désolée, je sais pas si ça s'est bien affiché ou pas. J'ai déjà les vernis qui sont, qui sont disponibles. Et, ah, euh, pardon, là je, <rire> voilà, j'appuie sur un bouton sans faire exprès. Donc j'ai déjà tous les vernis Freedom qui sont disponibles, donc vous pouvez euh, les voir sur le, sur le site www.yournice-international.com et euh, donc les gels vont être très très très prochainement disponibles. Donc celles qui voudront en acheter, en fait je vais proposer un code promo qui sera disponible donc uniquement pour les dix premières commandes. Donc je ne vais pas vous le donner tout de suite, je vous le donnerai juste en dessous. Et euh, donc du coup, euh, les 10 premières qui passeront commande pour ces gels-là, eh vous aurez une réduction sur le prix. C'est cool <rire> Donc voilà, je vais répondre à toutes vos questions. Euh, donc voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Alors Vanessa, si chez toi, ça bug et ça coupe, c'est peut-être une question de réseau. Alors, oui, le vernis, c'est un freedom. Hein. Donc, je, je suis désolée. Hein. C'est des messages que, qui étaient plus hauts. Euh, oui, oui, Vanessa, c'est bien le freedom. Hein. Euh, tu le trouves où ben, Sur le site. yornels internationalcom Alors, Pauline qui dit, pourquoi je mets autant de temps je ne suis pas crédible pour voir euh, des clientes. Non, il ne faut pas te dire ça. Souvent, au départ, effectivement, on met beaucoup de temps. Pourquoi Parce que ton gel, souvent, va couler sur les côtés. Donc, en fait, quand il coule sur les côtés, tu mets plus de temps à relimer. Et en fait, ça va, ça va souvent être assez épais sur les côtés. Et donc, du coup, ben voilà, le, le résultat ne sera pas forcément top, top, top. Mais euh, t'inquiète pas, ça va, ça va venir. Il faut vraiment que tu aies le bon protocole. Oui, oui, Vanessa, c'est bien ça. Donc, c'est bien les freedom. Euh... Oui, c'est ça. <rire> ah, ben, vous avez tous posé la même question si c'est bien les freedom. Donc, euh, Dorothée qui dit, la rapidité viendra avec la, fr euh, la fréquence des clientes. Euh, plus tu en feras, plus tu iras vite. Euh, je ne sais pas depuis combien de temps tu es formée. Voilà, donc vous vous écrivez entre vous, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc euh, oui, effectivement, il faut vraiment euh, pratiquer, pratiquer, pratiquer, c'est essentiel. Euh, oui, plus... j'ai plusieurs couleurs, j'ai une trentaine de couleurs pour les vernis Freedom. Donc ça c'est le, euh, bah, le rouge, hein. c'est le Fatal Red. Oui Vanessa, encore une fois, tu les connais déjà, c'est les Freedom, la nouveauté c'est vraiment les gels. Euh, voilà, ça c'est des nouveaux gels que je n'avais pas jusqu'à présent. J'avais une autre gamme mais qui était qui était déjà géniale, mais le problème qu'il y avait c'est qu'il chauffait un petit peu des fois. Et certains euh, pouvaient couler un petit peu sur les côtés. et C'était pas le gel dont je rêvais. Moi j'ai voulu vraiment prendre euh, bah, tout, toutes vos remarques en compte. Euh, ben le fait de ben vous adorez les vernis fibre de verre donc là voilà, fibre de verre à fond j'aurai quatre produits fibre de verre donc le transparent, le nude le euh, pink euh, qui va être pour les baby boomers et le blanc laiteux qui va être également pour les baby boomers donc ça ce sera vraiment au top du top et ils sont tous fibre de verre, ils sont tous hypoallergéniques ils sont tous sans acide, ils s'attentent Touche... ah ça y est j'arrive plus à parler, en 60 secondes euh, sous lampe hybride, donc LED UV, et euh, vraiment c'est top quoi, il ne chauffe pas et tout, donc génial. Oui donc je pense vraiment que les coupures, parce que certaines disent qu'il y a coupure d'autres pas, je pense que c'est vraiment quelque chose de qui est chez vous, hein. je pense que c'est une question de réseau Euh, alors, Betty qui dit... Ah non, tu as répondu à Vanessa, d'accord. Ok. Oui, alors si vous avez des problèmes de connexion, il faut peut-être partir et revenir. Pardon, je suis désolée, j'appuie euh, quand j'essaye de voir... Ah <rire> Vos messages, en fait, j'appuie sur un bouton. Euh, alors... Séverine qui dit, au niveau de la tenue, est-ce que c'est identique à une pose de gel traditionnelle Oui, tout à fait. La même tenue, hein, tu peux le laisser. Alors moi, j'avais des clientes qui revenaient avec des repousses comme ça de six semaines. Donc euh, oui, oui, bien sûr. Sinon, je ne le proposerais pas. Ok... <rire> Non, mais j'ai jamais eu de réponse. Oui désolée Charlotte, euh, j'ai dit que je, que je, ah, la conférence, tu dis que tu as suivi la conférence mais que tu n'as pas eu de réponse, alors moi je reçois les réponses par mail parce que je ne réponds pas durant la conférence, c'est peut-être que tes mails sont passés dans mes spams et dans ce cas-là n'hésite vraiment pas à me contacter en message privé sur Messenger à Nathalie Krebs parce qu'en fait euh, c'est là où je reçois vraiment le plus facilement les messages. Alors, les nouveaux gels s'appellent comment Alors, je l'ai pas dit, ça va être la gamme Naturali. En fait, euh, voilà, parce qu'ils sont euh, le plus naturel possible. Mais par contre, ils sont pas encore dispo. Hein. Ils seront dispo d'ici euh, une à deux semaines. Il n'y a pas de risque que la couleur se décolle avant les trois semaines euh, si c'est un peel-off. Non, en fait, il est peel-off uniquement sur l'ongle naturel. Par exemple, là, j'avais mis une légère couche de gel en dessous. Et en fait, c'est impossible de décoller le, le gel. Même si c'est un peel-off, du moment qu'il y a du gel en dessous et que tu as dépoli la surface, en fait, impossible de le décoller. Donc euh, vraiment, c'est génial. quoi. C'est un gel, euh, enfin, un, une couleur... Le, les freedoms qui sont vraiment, vraiment, vraiment au top. Ah bah voilà, Nathalie qui dit, euh, d'ailleurs, euh, ils sont top les Freedom. Oui, pour celles qui ont essayé. Bonsoir, est-ce qu'il faut appliquer une base avant de mettre le vernis semi-permanent sur une pose avec capsule au chablon Pas du tout. Pas pour les freedoms. Les freedoms contiennent en fait la, la base et la finition. Donc un seul produit, on simplifie, je vous ai dit, hein, on simplifie les choses à fond. Il vous faut trois produits. Base, euh, le gel, donc fibre de verre, camouflage, rallongement, construction, il fait tout ce gel. Et la couleur qui fait base, couleur et finition. Là je vous rappelle hein, que c'est sec, ça brille. Voilà, et une brillance vraiment, hein. voilà, il y a beaucoup beaucoup de brillance quoi. Ensuite, euh... voilà, bah, voilà, Vanessa, tu as répondu. En fait, vous vous êtes parlé entre vous. <rire> Alors, les formations sont-elles éligibles au FAFCA? Bientôt, d'ici une ou deux semaines. Oui, oui, oui, parce que ça fait un peu près. Alors, je vais vous expliquer. Avant, j'étais en... en entreprise, je suis passée en société, donc j'ai dû refaire les démarches pour la prise en charge. Et euh, ben je ne sais pas si c'est parce qu'ils étaient en vacances ou quoi. Et j'ai fait une petite erreur, je j'avais envoyé mon dossier à Paris, je sais pas pourquoi. Et euh, ben pendant six mois, ils se sont pas rendus compte <rire> de ça. Et moi non plus, j'arrêtais pas de les appeler. Et impossible de les joindre. Et là, j'ai enfin réussi à trouver le bon service. Mais cette personne me fait des misères parce qu'elle n'arrive pas à imprimer les documents. Donc je dois tout lui renvoyer par la poste. Donc logiquement, euh, d'ici une à deux semaines, c'est normalement bon. En sachant que le FAFCA ne finançait plus. faut voir si maintenant il finance de nouveau à 100% ou suivant les régions à voir euh, oui alors Laetitia le gel de base c'est un nouveau tout à fait oui l'autre était un peu plus jaunâtre c'est vrai combien de euh, contenance dans les freedom il y a 10ml alors Oui, tu pourras revoir le, le live, Cindy. Je vais les mettre sur YouTube aussi. C'est ça. Merci, vous répondez à ma place. Le prix des nouveaux gels. Alors là, je ne pourrais pas forcément vous donner de prix exact. Euh, mais en, euh, en sachant que c'est vraiment des produits le plus naturel possible, euh, vous allez en fait euh, avoir des poses qui ne vont pas revenir beaucoup plus cher que pour des produits bas de gamme. Euh, je vous donne un ordre de, ta de, de tarif ce sera aux alentours entre 38 et 42 euros euh, le pot à voir euh, vraiment au niveau de des derniers calculs parce qu'on les a pas encore on les a pas encore sortis ça dépendra des pots mais euh, ce sera pas au delà de 45 ça c'est sûr euh, pour un pot de 30 millilitres euh, par pause, ça vous revient en termes de gel, en sachant que là le gel il s'auto-égalise tout seul euh, il, il est assez épais donc vous n'avez pas beaucoup de l'image à faire hein. vous, vous avez pu voir, hein, j'ai quasiment pas limé donc en fait vous faites un gain euh, au niveau de... Du, de la quantité que vous mettez. Et surtout, très, très important, quand vous communiquez à vos clientes sur le fait que ce sont des produits naturels, que ce sont, euh, parce que c'est un gel biomédical et qu'il euh, est vegan, qu'il est non testé sur les animaux, euh, qu'il ne contient pas vraiment de. Tous les agents les plus toxiques, on les a retirés. Il n'y a pas d'acide dedans. En fait, vous allez pouvoir augmenter vos tarifs. Mais même si vous augmentez que de 2 euros vos tarifs par rapport à d'autres produits très bas de gamme, vous êtes encore gagnante parce que le, le coût par par pot c'est moins de 2 euros avec ces produits. Donc en fait, celle qui calcule oui, mais j'achète un pot à 5 euros parce que euh, je veux faire euh, voilà, je veux pas dépenser de sous, c'est pas forcément un bon calcul. Il suffit d'augmenter vos tarifs de 2 euros seulement. Alors, si vous, si vous augmentez de 3 euros, et eh ben, vous allez gagner encore, euh, de 5 euros, vous allez encore gagner plus que 3 euros sur une pause. Donc vraiment, pensez comme une chef d'entreprise. Ne pensez pas bas de gamme. Pensez haut de gamme. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps à mes élèves. Arrêtez de faire du, chip, cheap, quoi. On, on veut pas faire du bas de gamme. Il y a tout le monde qui fait du bas de gamme. Pourquoi se positionner sur un marché qui est déjà saturé? Faites du haut de gamme. Faites des bonnes choses. Faites, faites du beau travail. Pourquoi vouloir faire de la médiocrité avec des mauvais produits Je ne vois pas l'intérêt. Mais bon, après, c'est vraiment quelque chose de très personnel parce que ma santé était en jeu il y a quelque temps. Euh, J'aurais pas dû m'en sortir. Donc maintenant, c'est vrai que je, pour moi, c'est hyper important la santé. Et d'ailleurs, je participe à la reforestation pour celles qui me suivent un petit peu. Il y a une partie du chiffre d'affaires qui part pour replanter les arbres. Donc celles qui, pour, qui sont sensibles à ça, qui pensent à l'avenir de nos enfants et tout. Et eh bien, quand vous achetez euh, ces gels-là, ces gels-là, eh bien, euh, vous savez qu'une partie de ce que vous mettez part pour, euh, pour la reforestation. Donc, euh, je ne sais pas si pour vous, c'est important ou pas. Pour moi, c'est important. Donc, je pense que ça peut être un argument aussi pour vos clientes, qui seraient peut-être prêtes à mettre un petit peu plus en sachant tout ça. Alors... Euh, « Il se retire en papillote sur ongle naturel ou la cliente ah, ?» Alors non, non, non, pas de papillote. Non, non, non, pas d'acétone. Je suis totalement contre l'acétone parce que ça fait des ravages euh, au niveau des ongles, de la peau, tout ça, c'est très mauvais. Donc moi, euh, si on me suit, c'est que du naturel, le plus naturel possible. Donc en fait, jamais, jamais, jamais de retrait à l'acétone. Euh, en peel-off, il se retire. Donc comme ça, simplement, hein, on, on le retire hein, quand on en a marre. Et euh, par contre, quand on fait une pose en semi-permanent, on va utiliser la, la lime pour retirer un petit peu et, euh, et il s'enlève vraiment très, très, très facilement. Voilà. Par contre, hein, quand il est sur une pose gel, il est aussi résistant que n'importe quel euh, vernis semi-permanent ou n'importe quel gel de couleur. On est bien d'accord. Hein. Et là, bien sûr, il faudra utiliser la lime. Oui, c'est ça Vanessa, euh, bah, tu as répondu en fait. En fait, moi je vous réponds, mais vous vous répondez entre vous. Alors, alors, est euh, Fadoa qui dit, est-ce que ce nouveau euh, gel fibre de verre brûle Non, justement, c'est ce que j'ai dit au début, il ne chauffe pas. Pas du tout. Et ça c'est génial. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu changer les produits, parce que les autres pouvaient chauffer un petit peu. Cela pas du tout, du tout, du tout. On ne sent rien du tout. Euh, donc, je suis pas obligée de faire la construction hein, en deux fois. Ouais. Euh, bah oui Ben oui. Tu peux mettre deux heures euh, par rapport au fait que tu fais la construction en plusieurs fois. Mais c'est surtout le l'image en général qui prend, euh, qui prend beaucoup de temps. Mais <rire> Alors, la conférence est visible où Alors, tout simplement sur le site www.yournails-international.com dans la partie cadeau offert. Je vous offre une formation gratuite. Donc, c'est une petite formation d'initiation. Hein. Si vous avez déjà des bases, euh, elle vous servira peut-être pas beaucoup. Je vous explique euh, comment limer un ongle lors d'un remplissage, comment euh, bah, limer la forme d'un ongle, comment faire une French. Voilà, des, des petites choses de base, mais qui peuvent être utiles hyper utile. J'ai vraiment du mal, <rire> désolée. Et euh, donc je vous offre une conférence sur euh, donc qui s'appelle Nouvelle Vie. Elle est vraiment, j'ai mis quand même pas mal de temps à la faire, je vous ai mis plein d'infos dedans, je pense que vraiment ça peut être très très très utile, même pour euh, pour celles qui ont déjà pas mal de connaissances dans le domaine. Euh, donc du coup voilà, elle se trouve dans cette partie cadeau offert, je vous offre même euh, voilà une formation dans le maquillage, enfin voilà, je vous offre plein plein de choses, je suis généreuse, donc euh, voilà, ça me fait plaisir. Euh, non, je ne me déplace pas. Donc pour celle qui m'a demandé pour les formations sur Marseille, je ne fais que des formations à distance. Je l'ai expliqué au départ pourquoi. Parce qu'en centre, le problème qu'il y a, c'est que euh, ben, on n'a une ou deux semaines. Et une ou deux semaines pour apprendre un métier aussi complexe, c'est impossible. C'est pour ça que j'accompagne mes élèves pendant six mois au minimum. Ça y est, je crois que je suis au bout. <rire> j'ai lu tous vos messages. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, peut-être pas. Euh, je ne veux pas que le live soit trop trop long. Donc, euh, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter euh, ben, par message privé. Euh, ben, vous pouvez donc déjà commencer si vous avez des, des questions sur la formation. Je réponds à plein plein de choses dans la conférence, mais bien sûr, je vous donne plein plein d'autres éléments aussi. Et puis euh, j'espère que vous avez aimé ce live, je l'ai fait que sur un ongle parce que j'ai beaucoup papoté, sinon je, le live aurait pris beaucoup beaucoup plus de temps. Je voulais, je voulais vraiment vous montrer la méthode, vous montrer que c'était possible qu'avec uniquement trois produits on pouvait faire vraiment toute une pause. Et que euh, voilà comment gagner du temps, comment avoir un bombé qui est pas trop important mais qui est quand même sympathique et euh, y avoir une belle brillance. Et voilà, je voulais vous montrer simplement les nouveaux produits. Je vous remercie vraiment infiniment d'avoir assisté à ce live. Vous avez été très très nombreux, je crois que c'est le plus gros live que j'ai fait. Donc vraiment merci pour tout ça. Et puis ben, je vous dis à très très vite